You can never be young, twice, enjoy your life when you're young, enjoy your moment, enjoy your time, don't let nothing stress you, don't worry about the BBC News, don't worry about the CNN News. Jonny Basuic-Sanay! Jonny Donc euh, je suis assez content. Enfin, on est assez content de jouer là. Nous, on le connaissait déjà avant, donc euh, c'est un honneur. Ouais. Gros merci aussi à l'équipe de Plan Les watts qui nous ont accueilli ici, trop bien, quoi. Genre, euh, si on était accueillis partout comme ça, ce serait, ce serait le feu, quoi. On and on forever, right? <laughs> But I've been in the business for 57 years now because after I left the group in 1972. Somewhere. Bring it down. I'd like to ask you to sing with me because I'm feeling lonely. I need some harmonies here. There we go. Et en 2009, j'ai rencontré mes musiciens actuels, les Nigerians. Et euh, bon, là, ça a été un petit peu la révélation. Le retour au live, vraiment, et à, à vraiment cet esprit d'équipe et euh, sur scène. Euh, enfin, voilà, quelque chose qui, qui, qui, est, qui est intranscriptible. On ne peut pas, on peut pas te dire ce que c'est ce que de ressentir ce, ce partage-là sur scène. Living my life, yeah. this is my life, yeah. this is my life, my life, my life, my life. my life, one life to live, one life to give. I'm living my life, my life, my life, my yeah, life. it's Anthony B. And here, right here at Plali Festival. Remember, Geneva, Switzerland. It's the number one festival in the world for me. It's Ionising. <laughs> groupe de reprises, on joue des standards de musique euh, jamaïcaine des années 60. très honoré de venir euh, participer pour la première fois et voilà j'étais très content et franchement big up à tout euh, tout le public de plein les C'est ça fait ça fait chaud au cœur d'être là parmi vous ce soir Content d'y venir quoi c'est vraiment cool puis il y a, ya beaucoup de vidéos du coup on a bah, commencé qu'on on allait venir on, ça on le savait bon, moi j'ai checké un peu les vidéos euh, sur euh, sur internet il ya plein de belles vidéos de live euh, ça donne envie en tant que spectateur et euh, que qu'artiste aussi quoi je veux dire c'est beau <musique> Yo, this is Michael Woods so with Planning Wat. Sting ding ding dan ding ding dan yah hoy. Two too twin stanny ahoy. Yeah man. Make sure you're here. 2018. They're gonna be around. So make sure you're here, don't be late. Stay tuned. Bless. Peace to the world. Solidarity. Will the community up in the center go Police and To lose, no matter. On, on, on mélange tous les styles et ça donne, ça donne ça on essaie de faire sortir le reggae de ses carcons. c'est un, un peu comme ça. C'est difficile, c'est assez assez large comme, comme définition mais en tout cas ça nous permet de toucher à tout. She Every day, I myself now prayer. water, plenty water, plenty water, plenty planning, planning. We love it no bad Every year, come out in your toes and planning what have it like You see what me I say? Reggae to the max Geneva! We some mama Me select a Me and some jump and just fall c'est bien en place, c'est devenu un, un très grand festival de nos jours à Genève. On est fier de ça et je suis fier des gens qui, qui font cette, euh, cette fête-là, cette manifestation, rien que pour le bonheur des jeunes voix. Tu titrage